S'ouvre ses archives. Tise en interview par la Fédération Hiéro. L'outil pour se diriger dans les musiques actuelles. En ligne. Tu es en ligne, parfait. Donc comme promis euh, en cette début d'émission, euh, eh bien nous avons un projet musical de la région que nous présentons. Tu vas m'aider aussi à prononcer le nom du groupe. Moi, j'ai dit Banfile, je suis dans le juste. Banfile, c'est très bien. Banfile, c'est ou oh, tu peux dire Banfile, mais Banfile passe très bien. C'est la fille de Dagda dans la mythologie celte irlandaise, c'est un vieux nom que je traîne depuis très très très longtemps et qui me, qui me sert un peu de, de nom d'artiste pour euh, toutes les démos qui n'ont pas trouvé leur place dans les répertoires des groupes dans lesquels j'ai joué. Et ben, ça m'a servi voilà, à enregistrer et à présenter au public euh, sous ce nom-là tout ce que mes groupes ne voulaient pas comme chanson. <rire> Est-ce que justement dans cette histoire, tu nous parles des différents groupes auxquels tu as pu participer Est-ce que tu peux les citer, que ça donne des repères peut-être à certains Connaît... Alors au niveau local, il y a eu euh, déjà Scori avec euh, un trio. Euh... Rock New Wave Avec lequel on a quand même Écumé pas mal de salles Dans le coin On a joué à peu près partout euh, On a sorti un album Autoproduit Qui a été distribué Par Mosaïque On a fait Bon énormément de festivals Et puis Suite à, à la fin de ce groupe Vers euh, 2007-2008 J'ai commencé à jouer seul D'ailleurs en utilisant Le nom de, de Banfield Ou Banfall, Comme tu veux mmh. Et euh, là j'étais alors seul euh, Avec des séquences Et ensuite Grâce à une émission de radio D'ailleurs qui passait Sur Bob FM Dont j'étais l'animateur présentateur il s'agissait de bienvenue à grand Roche mmh. J'ai rencontré une euh, à distance une chanteuse. Euh euh, qui était également euh, multi-instrumentiste, euh, euh, auteur, compositeur euh, qui s'appelle Yael Brenner avec euh, laquelle on a monté un groupe qui s'appelle Leather Academy et donc avec lequel on a là aussi euh, tourné et en France et en Israël et sorti un EP et un album qui euh, d'ailleurs date de 2015 qui est encore assez récent Si on doit placer un petit peu esthétiquement ton projet sur le grand champ des musiques tu, tu, tu, tu le mettrais où toi on parle de rock, oh. on parle d'électro... On parle pas de rock, non. Ouais. On parle de, de quelque chose qui, qui est à la frontière entre l'électro et le rock, mais qui vire aussi des fois du côté disco-punk. Il y a énormément de, de do-it-yourself là-dedans, donc comme c'est un produit qui, qui est auto-produit, on a, on a tout le côté un peu, un peu abrasif, ça n'est pas passé par, par un gros studio ni entre les mains d'un producteur, donc c'est un, un produit qui est assez, assez libre, mais si on devait le placer, c'est sur la scène rock indépendant, euh, euh, côté euh, électro-rock New Wave, ouais, parce qu'il y a toujours un petit son de New Wave dans tout ça. Ouais, effectivement, on sent un petit amour des années 80, en tout cas dans les sonorités qui sont utilisées. Absolument. Tu parlais... Euh... Absolument tu parlais, excuse-moi, ouais, je, je te coupe, tu parlais de, euh, euh, de, du fait que tu travaillais cette musique avec des boucles, avec des choses que tu as enregistrées. Comment ça peut se traduire sur scène Qu'est-ce qu'on peut voir si on voit Banfaille sur scène alors tout dépend l'époque. Euh, comme je te le disais, il y a eu une époque où je jouais seul avec des séquences et donc euh, j'étais euh, avec ma guitare électroacoustique euh, armée d'un orchestre symphonique qui sortait de la, de la petite boîte. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, cet album, s'il a été composé euh, en travaillant... Les boucles, les séquences, euh, on n'a pas utilisé trop la technique euh, au niveau de, du mode de composition. Euh, tout ça est vraiment issu d'enregistrements live, euh, de, de Jam Session. Euh, qui ont pris, qui ont eu lieu dans le cadre d'apéros prolongés. Et euh, donc, il y a, y a vraiment... Et je crois qu'on peut le sentir, même si c'est une musique mm -hmm. qui reste euh, répétitive, comme l'est souvent l'électro, les ouais. c'est une musique où on va sentir quand même que les prises sont de vraies prises. Voilà, ouais. ça n'a pas été... Il n'y a pas eu trop, trop de bijouilles. Ouais. Et, euh, et donc, euh, alors, il y a trois musiciens qui ont joué sur cet album. Il y a alors j'avais fait toutes les compositions euh, seul euh, derrière mon ordi et puis euh, et puis j'ai été accompagné de Stéphane Michel pour euh, qui est un, un artiste expérimentateur euh, sonore euh, qui, euh, qui m'a m'a aidé en me baignant de, de son atmosphère un peu un peu créative et qui a d'ailleurs coécrit deux titres le premier We're at Our Best, et le dernier Something Better et puis surtout, cette fois-ci, et comme pour le, le précédent album avec Lever Academy, j'ai tenu à remplacer toutes les programmations machines par euh, un vrai batteur. Et c'est là qu'on a, c'est le même batteur qui a joué et sur Lever Academy et sur cet album de Dunfile. De Il s'agit de Nicolas Renon, qui est prof de batterie à, à Brive, euh, que je salue dans cette interview et qui a fait preuve d'un talent exemplaire, parce que. On avait vraiment besoin de relever la sauce avec un, un jeu euh, humain. Et l'idée d'avoir des, des programmations et des boîtes à rythme m'enchantait pas. Et donc, si on voit euh, ce projet sur scène, et ben ce sera un vrai groupe, avec quelques séquences. Mais euh, ce qu'on va envoyer euh, devrait tourner davantage du côté de, du disco punk que, que d'autres okay. choses. Il y aura un croisement entre je ne sais pas boss et clap your hands, say yeah. Okay. C'est très improbable. Cette sortie est une sortie uniquement numérique ou vraiment y a, y a, y a il enfin, y a quelque chose de physique qui va sortir pour ce projet Non, il non, n'y a, <coughs> a pas réellement quelque chose de physique parce que euh, on, est, on est à la recherche d'une distribution, d'une licence ou de quelque chose. Si on trouve euh, une distribution, effectivement, il y aura très certainement à la clé euh, des modifications et sur l'album. Il faut dire aussi qu'on a d'autres chansons euh, qui sont prêtes à être, euh, être euh, éditées, à sortir. Mais que quand, euh, en général, quand les groupes ne sortent qu'un EP, ça ne veut pas dire qu'ils qu manque de, de, de chansons. Ça veut dire que travailler un EP, c'est un investissement. Travailler un album, c'est le double d'investissement. Je parle surtout, bien sûr, pas de temps, mais d'investissement financier. Donc si on trouve une, euh, une licence, une district, quoi que ce soit, il euh, y a des chances que le produit, au final, soit différent et qu'on ait une distribution physique et une promotion. Pour l'instant, ça reste un produit qui est qu'on peut trouver sur Bandcamp, euh, qui est distribué en numérique, et on commence. C est, c est, ça vient à peine de sortir, donc tu es le. C'est la première interview. Merci, Jérémy. Première ah, interview sur Bob FM. Toujours un plaisir. Ouais. Et puis, pas que Bob FM, puisque justement, ton batteur pourra nous écouter, puisqu'on est également diffusé à Radio Grand Brive, à Radio Vassivière. Euh, Bram FM également diffuse cette émission, ainsi que Radio Pays de ah. C'est les radios du Graal, c'est ça Oh, oui. Bob FM ne l'est pas forcément, mais en tout cas, c'est des radios du Limousin, des radios associatives du Limousin qui s'intéressent à la scène locale. Euh, ben je, les, je les salue toutes euh, Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a à venir Et Tu parlais de cette formule sur scène un peu différente Pour l'instant, ça se calme, ça vient de sortir Ou il y a déjà des dates euh, Finalement, il y a déjà une actualité euh, scénique Non, non, il n'y a pas de date euh, On ne va pas en chercher avant un bon mois Parce que voilà, c'est un projet Comme je l'expliquais, ce n'est pas le projet d'un groupe c'est mon projet dans lequel je, je, je mets dans cette marmite toutes les toutes les démos qui n'ont pas été acceptées ou travaillées dans mes autres projets musicaux. Et cette fois, j'avais envie de leur donner un, un destin un peu différent plutôt que de les laisser stocker quelque part sans que personne ne, ne les écoute jamais. Et quand je les ai fait écouter à, à, à Stéphane ou à Nicolas, tout le monde dit « Ah, oh, il faut le faire bah, !» Dans ce cas-là, faisons-le. Mais il n'en demeure pas moins que c'est moi qui porte le, le truc tout seul. Donc après avoir... Euh, sorti là il y a, y a un peu moins d'une semaine le l'EP. Il y a quand même un gros mois de promo et, et ensuite euh, bah mais.. Mes acolytes sont prêts à monter sur scène et, et c'est là qu'en fonction des contacts que j'aurai trouvés, qu'on qu honorera les dates qui nous, qui nous seront proposées. Mais ça, je peux te dire qu'on va les honorer si on les propose. <rire> et donc, ça veut dire que les gens peuvent te retrouver dès aujourd'hui sur Bandcamp s'ils ont d'autres liens pour rentrer un peu plus dans l'univers. De temps en temps, peut-être il y a un univers graphique aussi autour de ce projet. La jaquette, tu l'as bossé toi-même Non, non toi pas C'est ouais. pas, pas, pas, pas, pas quelque chose qui a été encore réfléchi, tu sais, avec un, un concept global et déjà des visuels ou où... en revanche euh, il y a déjà deux clips qui, qui sont prêts parce qu'on mmh. est également vidéaste hein. mmh. euh, donc à chaque fois que maintenant on sort des chansons qu'il s'agisse d'autoproduction ou de ou un produit un peu plus un peu plus abouti on tient à faire les, les vidéos nous-mêmes donc déjà deux vidéos qui euh, qui sont en ligne euh, voilà tout ceci le p le mixage à Marseille euh, la réalisation des, des deux vidéos ça nous a quand même occupé pas mal euh, très belle vidéo d'ailleurs, tiens, à faire la promo pour Something Better puisque nous avons un ami Vincent Dignat qui nous a euh, prêté, euh, il avait dans une vieille malle des, des, des bobines Super 8 euh, d'images de, de famille, c'est celle qu'on retrouve qui nous ont servi à, à, à faire ce clip pour Something Better donc pour donner un grain un peu plus nostalgique et quelque chose qui, euh, qui va plutôt plus, plutôt bien que la chanson. Donc euh, l'avenir bah, c'est difficile de, de t'en parler maintenant euh, il y aura, il y aura d'autres, euh, d'autres chansons. On attend de voir vraiment ce qui va se passer euh, avec euh, après toute cette étape de, de promo. On a déjà une radio en Écosse qui va nous diffuser une mm -hmm. en, en Australie, West Bank euh, Radio. On a une radio euh, un peu New Wave au, à Houston au Texas qui, qui s'appelle la Grieta C'est une web radio qui, est, qui nous avait déjà diffusé, et qui va continuer. Donc on a quand même pas mal de petites touches. Et toi qui, qui vient de de nous contacter Mission. également pour faire la promo de cet album et euh, donc voilà c'est un, un mois qu'on va consacrer à ça et on espère avoir le plus de retours possible parce que ça nous amènera ou non sur scène et enregistrer d'autres chansons. Super. En tout cas, ce qu'on vous souhaite, c'est que les gens vous écoutent, car pour l'instant, c'est surtout la musique qui prime, votre musique et tes titres, donc. Et puis, on espère que cet engouement, effectivement, vous amène plus loin, vous amène sur scène. Tu nous parlais de Something Better, c'est le titre qu'on va écouter euh, juste maintenant, et c'est également le nom de cette EP. Une signification pour que oui. ce soit ce titre-là je, je Pas mal. Y a-t-il une signification pour que, effectivement, ce titre s'appelle Something Better, qui fait le clip également et qui est le nom de l'EP, si je ne m'abuse ah Oui, oui, il y a toujours. En fait, c'est un c'est un EP qui a été enregistré après après une fin sur plusieurs niveaux différents de, de mon précédent projet, les Academy. Et donc, j'imagine qu'il y a une sorte de, de, de signal codé dans, dans chacun des titres. Ça parle évidemment de, de, de la fin de quelque chose et du début d'autre chose et de l'espoir qu'on qu peut avoir tout en regardant par le trou de la serrure et, et ne voyant qu'une qu'une partie de l'image. Euh, ça peut parler du désir de voir l'image en grand, de voir euh, toute la scène, et peut-être quelque chose de mieux au passage. Parfait, ben merci pour ces réflexions, on te souhaite donc bonne route avec Banfile. nous on s'écoute ce morceau terme. Salut. Merci Jérémy, merci encore, au revoir. C'était un deuxième exprès de Banfile qu'on a retrouvé en interview il y a quelques minutes. C'était Mary and the Queen. Vous êtes toujours sur l'antenne de la manette dans votre radio préférée.